Alors, je suis un driver, j'ai une balle, oh, salut les amis, Et eh, eh bah ben ouais, il fait euh, tellement beau que je pas pu m'empêcher, j'avais juste une envie, c'était d'aller golfer, de vous emmener golfer, mais je manquais un peu de temps, euh, on est en pleine semaine, et du coup, paf, paf, paf, je me dis une petite partie au golf des concours, que vous connaissez déjà un petit peu, puisque ça fait partie des toutes premières vidéos que j'ai réalisées sur la chaîne je vous emmène golfer, je vous mets le lien euh, tout là-haut. Et puis là je vais la faire en mode euh, en mode vlog. C'est une journée euh, fabuleuse, vous avez la ferme des Cancours juste derrière. Un parcours et un temps magnifique. Donc je vais vous partager ma partie au golf des Cancours. Je vous emmène golfer euh, avec moi, passer une superbe après-midi. Euh, on pourrait presque dire une après-midi d'été. Euh, en mode vlog, donc euh, une partie sur 6 La casquette de chaleur les lunettes de soleil on verra comme ça je peux vous parler et puis donc les concours, donc c'est un superbe golf autant être clair associatif c'est une belle petite association alors pour l'histoire des cancours et mon histoire avec les cancours. présentation de ce golf c'est un petit golf associatif sur euh, la commune de Sergy à Moutier, à Sergy-Pontoise c'est ici moi que j'ai découvert le golf et en fait c'est probablement un des golfs les moins chers du Vexin et des plus accessibles. J'ai l'habitude de dire quand j'y amène des amis que c'est le, euh, le golf à la bonne franquette en fait. Donc les quelques bonnes raisons de venir à Écancourt. Déjà c'est un super beau terrain, malgré tout il est associatif mais il est très bien entretenu. Il y a un jardinier euh, à demeure c'est à la bonne franquette parce que les membres ici bah, se font plaisir autour du golf à euh, découvrir s'amuser partager il est économiquement super intéressant je vous le mettrai tous les liens euh, vers le site euh, mais je crois que vous avez un carnet euh, la partie avec des carnets la semaine revient à 10 euros ce qui est aujourd'hui euh, 10 euros pour un accès illimité c'est un citrou c'est un citrou donc euh, deux par quatre, et le reste des par 3, c'est mieux qu'un pitch and putt, qu'un petit, qu petit parcours urbain. Et c'est pas aussi long qu'un grand parcours, le golf est en chronophage. Ici on peut faire 6 trous finalement en une heure. Il m'arrive entre midi et 2 de venir faire une petite partie, entre midi et 2 en fin de journée, après le boulot. Et régulièrement pour inviter des amis à découvrir le golf, c'est tout l'attrait de ce parcours. Donc là nous voici, on est sur le trou numéro 1, le 1 est splendide, Voilà, tout en, alors, tout en descente avec la ville de Sergy qui se trouve en face, en réalité un petit dogleg sur la droite, et le terrain, les rebonds qui ont tendance à amener les balles vers la droite, donc l'alignement devrait se faire, se fait habituellement un petit peu sur la gauche. Un hors limite qui se trouve juste là parce qu'il y a des jardins, euh, des jardins municipaux, l'alignement il va être sur le peuplier qui se trouve là-bas, et on va mettre une petite balle traditionnelle. C'est parti. Hop. Alors voilà, le golf des cancours On vient de croiser euh, trois membres du, du golf et je leur ai posé la question quels étaient les trois atouts de ce parcours. et ben, en fait, il est étroit, donc faut être précis. Première chose. Il y a des obstacles qui sont plutôt euh, amusants. Et en fait, euh, je me suis aperçu que je ne du... raffole pas du practice. Et ici, c'est bien mieux qu'un practice, c'est un terrain d'entraînement qui, qui est fabuleux. Voilà. C'est que venir s'amuser entre midi et deux pour une heure, taper des balles en contexte de parcours, je préfère largement ça d'aller que d'aller au practice même si je suis obligé d'en cogner quand même du practice si je veux progresser allez revenons au jeu voilà donc mon deuxième coup à jouer vous voyez le drapeau là donc aligné sur les peupliers je dois avoir je pense 70 mètres à jouer je pense que ça pitch je vais tout faire pour pitcher le green. un petit peu de vent droite gauche, et un peu de face. Allez. Hop, en gros j'aime bien, je maîtrise bien. Pitcher le green. Et bien voilà, un petit pitch en régulation. Je vous avouerai, en fait, ça fait un bail que je suis pas venu avec en cours, parce qu'avec Je vous emmène golfer, j'ai découvert d'autres golfs. C'est toujours un grand plaisir de venir ici, c'est dingue. C'est dingue comme ce golf est, euh, est agréable. Alors voilà. Trou numéro 1, j'ai pitché le green. Allez. Je n'ai pas testé. revenir mais non mais non mais non et voilà ma foi c'est plutôt cool ah, je suis ravi de vous remontrer euh, les concours mais en plus ces concours avec du soleil ça manquait ça manquait allez on enchaîne au numéro 2 vous les connaissez hein, je vous mets les liens qui se trouvent là haut le lien le trou numéro 2, vous l'aviez déjà vu, c'était les toutes premières versions de vidéos sur cette chaîne. Allez, on enchaîne, et si on enchaîne, sur le trou numéro 2. Donc le 2, c'est un par 3 de 128 mètres, mais regardez la particularité, en fait, c'est qu'il monte. Il monte, on a un bunker qui se trouve sur la gauche, les rebonds qui amènent là-bas à la droite-gauche, c'est assez variable, une rangée d'arbres de chaque côté. En fait, l'une des particularités des concours, c'est qu'il est étroit. Les fairways sont super étroits, donc ça nécessite d'être précis. Et en guise d'entraînement, pour un bon golfeur, c'est plutôt euh, plutôt pas mal. Donc je dirais, moi, en termes d'argument golfique, c'est que pour un bon golfeur, c'est un superbe endroit pour s'entraîner. Parce que mine de rien, elle n'est pas si simple débutant golfeur c'est un vrai régal de pouvoir découvrir le golf allez ouf elle est touchée toute droite comme il faut et je crois alors soit elle est rentrée sur le green soit elle rebond la mise devant le green pour ne rien vous cacher un hein, des atouts de, de, des concours, là c'est la journée de travail qui vient de se terminer Pouf, sort le travail on débauche encore beau, il y a encore de la lumière et puis là on va se faire, je vous emmène, on se fait citrou, citrou ça fait quoi ça fait, ça fait à peine 45 minutes, une heure, vous faites trois fois citrou, il faut savoir que les tarifs ici en fait vous donnent accès à tout le parcours, l'intégralité du parcours, pour la journée, faites autant de trous que vous voulez et pour des débutants, c'est un, un vrai plaisir en fait de découvrir réellement le golf, sans forcément avoir de carte verte encore faut-il être accompagné sans avoir de carte verte et ça permet vraiment de se mettre en contexte euh, on est à la période actuellement des initiations tous au golf alors faut savoir que je vais emmener moi un couple d'amis Antoine et Laurence c'est ici que je vais vous emmener spécial dédicace parce que j'ai envie de leur faire découvrir le golf, mais surtout le plaisir du golf et de ses parcours. Allez, je reviens sur ma partie. Je croyais être entré. Voilà, j'ai pas mis pleinement la bonne longueur. Puisque je suis entré de Green. Oh, oh position de part. Et voilà, les amis, ce trou. On va essayer de se faire un par. Ce serait cool. Voilà. Ben, C'est un parcours que je connais bien. Hein. J'enchaîne deux parts d'affilée. Je me suis beaucoup beaucoup entraîné ici, mais n'est pas simple. Faut avouer qu'il n'est pas trouve vite en galère, vite dans des situations où il faut bosser, il faut progresser allez les amis, je vous emmène au trou numéro 3 et celui-là il a une histoire particulière je vous raconte ça de suite amusant le plaisir que j'ai à vous emmener à Econcourt en fait j'ai débuté le golf ici et il faut savoir que ce trou donc c'est un par 3, c'est le trou numéro 3 en fait c'est mon trou de cœur. et quand je dis de coeur c'est euh, en fait le trou sur lequel j'ai touché pour la première fois mais vraiment la toute première fois le trou, j'ai touché un green. Voilà, alors il fait 90 mètres. Pour les bons golfeurs, c'est un trou à précision. Hein. Vous noterez, il y a juste une mare de flotte qui se trouve là. Leur limite est juste derrière le green. Pour quelqu'un qui est trop long, c'est mort, la partie va être super difficile à jouer. L'obstacle d'eau qui est pas évident. Le terrain qui est en descente. Donc il a quand même sa particularité technique pour les bons golfeurs. Mais pour les golfeurs qui débutent. C'est une occasion, au faire 7, au faire 9, de toucher le green pour la première fois et de ressentir ce plaisir que procure le golf. Donc là, moi, je vais le jouer. Traditionnellement, c'est mon trou fétiche de mon club fétiche, puisque je joue un pitch ici. Même si en réalité, je pourrais jouer un 52, mais je suis à l'aise avec le pitch. Je ne le mets pas à fond. s'arrêter tout net elle s'arrête alors elle est au drapeau à la bonne hauteur elle est à 5 mètres je suis content alors je me permets je fais des spéciales dédicaces Antoine Laurence côté. allez je vous emmène golfer on continue et on va voir nos balles au golf là par exemple pour la rentrée le putt n'est pas simple alors commencez à, à vous habituer hein. moi mais c'est un plaisir c'est une petite madeleine je l'ai déjà dit dans certaines vidéos notamment à Rebaix quand j'ai une balle qui arrive de hauteur qu'elle a pitché c'est un plaisir pour moi de réparer mon pitch de relever mon pitch ce qui est dommage c'est que beaucoup de golf sur beaucoup de golf on ne voit pas forcément ça beaucoup de pitch tout le monde pour le par au numéro 3 par 3 des concours 90 mètres un part en même temps c'est un bon c'est un bon dosage je le connais je l'ai joué pas mal de fois c'est que je vois ma progression et en fait c'est un vrai bon golf d'entraînement de, de, Je trouve ça bien mieux que le que le practice. je suis en condition de je suis en condition de jeu plutôt pas mal de de jouer en condition de jeu et ça dépend bien ça fait marcher alors là on arrive au trou numéro 4 le 4 est top Il est top, top top vous allez comprendre pourquoi je vais tenter de vous l'expliquer